Sky. It's a sky! It's bird! It's a plane! It's Superman! Salut à tous, bienvenue au Comic-Con de Paris, 5ème édition, l'un des grands rendez-vous comics en France, à hein, ne pas manquer. Nous sommes en direct du stand de Delcourt avec The Walking Dead et nous avons eu l'occasion d'interviewer les auteurs de, du Cercle, le comics, à savoir Andoris et Nesca. Suite à ça, on retrouvera Jeff, s'il n'est pas après une cosplayeuse, je sais pas où. Donc c'est parti, Averju, les auteurs du Cercle, tout de suite Le Cercle, c'est ce qu'on pourrait appeler un comics à la française publié par l'éditeur Delcourt. Une histoire qui nous emmène à la rencontre d'un groupe de personnes aux pouvoirs originaux qui se trouvent menacés par un mystérieux ennemi. Un scénario signé par Andoris et les dessins Nesquin, deux auteurs qui, paradoxalement, ne se considèrent pas vraiment comme artistes comics. Je me suis mis au comics tard parce que euh, je, je, fin, je suis passé par des chemins détournés mais j'ai fini par me mettre au comics et là j'ai dévoré du Alan Moore, j'ai dévoré... Euh, euh, le, du Miller. J'ai voilà, beaucoup lu après euh, du comics, mais finalement, c'est une influence qui va être plus récente que mes autres lectures. Euh, je suis tombée dans Sandman aussi. Donc, euh, voilà, j'ai euh, beaucoup lu ça ces dernières années. Et, euh, et en fait, le format comics, là, il n'était pas prévu forcément au départ. Hein, euh, c'est euh, quand David a lu le dossier, il a dit, ah oh, tiens, c'est des gens qui ont des super pouvoirs, on va en faire un comics. Euh, moi, je, le format, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais disons que l'important, c'est que ça serve l'histoire. Et là, quand il m'a dit, il y aura plein de plans, j'ai fait, ah oh, ouais, cool, il y aura plein de plans. Voilà. Et, et j'avais déjà dans le dossier des personnages qui, euh, qui faisaient des citations. Euh, j'avais déjà des phrases de texte qui me venaient de la part des personnages. Et, euh, et donc ça a permis de faire ce séquençage en chapitre avec les petites insertions. Et je trouve que justement ça a bien servi l'histoire hein, d'avoir ce format-là. Moi principalement c'est le manga en fait. Et puis j'ai découvert Sean Murphy il y a deux ans on va dire, un an. Je sais plus, mais c'est très récent en fait, et en fait pour moi, c'est une forme d'évidence dans sa narration qui, enfin qui m'a touché quoi. Est, enfin, Tout est réfléchi pour que ce soit enfin, efficace en fait. Et pour ça, ça m'a super touché, et j'avais je, enfin, je, pas envie de faire pareil, mais euh, j'avais envie d'arriver à ce niveau d'évidence en fait. Un genre comics, des pouvoirs, des personnages attachants et hauts en couleur. Finalement, de quoi s'est inspirée la scénariste pour créer un tel univers Et comment a-t-elle adapté son histoire à ce format qui est nouveau pour elle Le personnage de Lorella est hyper inspiré de Rioul dans Ergo Proxy, sauf que j'ai pas vu Ergo Proxy. Vu le... Voilà, c'est le design du personnage qui m'a inspiré. Donc, euh... Mais là oui, il y a beaucoup de jeunes Constantine dans... Euh... Dans, dans Nicolas, euh, mais, euh, mais ouais, je suis pas, je suis pas un cador sur mes références en fait. C'est généralement les choses qui m'inspirent vont. Induire tout un, tas, tout un arc de réaction, mais ce n'est pas pour autant que je maîtrise la base de départ. Et là, ce n'était pas le cas. Mais oui, pour, les, pour la mise en place, oui, j'avais vraiment le tome 1 en tête tel qu'il a été conçu. Euh, les chapitres euh, dans, dans ce découpage-là, dans cet ordre-là, avec, euh, avec cette mise en place. Et dans le tome 2, en fait, c'est pour ça que j'ai su que j'allais être à l'étroit. C'est que dans le tome 2, j'avais tellement de choses à dire que soit il allait falloir que je le dise extrêmement vite et j'allais jeter tout le monde en deux volumes avec un super lent, un super rapide sur un dénouement très violent, entre guillemets, du coup. Soit je prenais un deuxième tome pour donner les explications et un troisième pour résoudre. Et c'était quand même vachement mieux parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que c'était important. Deux artistes venant d'univers assez différents et pas forcément destinés à travailler ensemble, mais dont la collaboration a fait des merveilles. Ça a été une, une collaboration super enrichissante parce qu'il y a plein de moments où, où mon scénario enfin, vraiment prenait tout son sens au moment où j'avais les planches de, de Nesquin. Euh, enfin, J'aurais peur de ne pas retrouver cette, euh, je sais pas, le pouvoir de Nicolas. Euh, qui est, il est super compliqué à, à mettre en image. Et euh, il a fait ça, mais il les doigts dans le nez, donc euh, non, je, je pense que effectivement, je, je, je continuerai avec mes si il est d'accord. Et cette fois on est au stand Panini, le stand Panini qui se divise en deux morceaux, d'un côté comics, de côté manga comme d'habitude. Et au niveau des comics, c'est cette fois Marvel Now qui est mis en avant, Julien vous en a déjà énormément parlé. Et maintenant on va passer à un micro-trottoir, on va savoir ce que vous avez pensé du Comic Con. C'est parti depuis 5 ans maintenant, en marge de la célèbre Japan Expo, se déroule la Comic-Con de Paris, le plus grand événement européen portant sur les cultures geeks. Cette année encore, une partie du parc des expositions de Villepinte a été envahie par les fans de comics, jeux vidéo, séries TV et autres univers fantastiques. Au programme, une allée des artistes avec de grands noms américains, des conférences et concours de dessin, la présence des éditeurs français de BD, de nombreux stands tenus par les sites web et associations françaises dédiées aux comics, et bien évidemment, les traditionnels et immanquables cosplays. Nous en avons donc profité pour faire le tour de cette convention et recueillir les avis des visiteurs sur cette cinquième édition. Moi ce que j'adore, c'est les déguisements. C'est le truc que je trouve excellent, euh, les gens, euh, leur création, l'originalité, revoir des personnages qu'on a vus dans les bouquins et les voir en vrai. C'est sympathique, beaucoup de cosplayers cette année et euh, une bonne ambiance surtout. Euh, le Comic-Con était plutôt sympa, euh, même si ça manquait un peu d'animation de, de comics, des choses comme ça, des conférences et tout. On s'éclate toujours autant sur, sur le festival, il n'y a vraiment aucun souci et est toujours au poil, donc euh, on n'a aucun souci. Franchement ce Comic Con il est vraiment génial. C'est super bien et je suis déçu de ne pas avoir pris un passe quatre 4 jours, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Très sympa, une bonne ambiance, euh, plein de choses à découvrir, ça... je reviendrai. J'ai bien aimé tout. belle ben, rencontre en tout cas. Pas mal de cosplay, euh... mal de cosplay comics, c'était très sympa. Le Comic Con, c'est la première fois que je viens et je trouve ça vachement bien, ça manque peut-être un peu de comics. Mais, euh, mais bon, l'ambiance est sympa, il y a des costumes qui sont vraiment impressionnants. Donc euh, perso je reviendrai l'année prochaine sans aucun problème. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour la Comic Con 2013. Euh, je suis juste un peu désolé qu'on soit un peu repoussé vers le, le mur du fond. Euh, je pense qu'à Japan devrait faire un petit peu plus de place aux comics. C'est quoi le Comic Con 2013 Super, génial, cool. C'est un événement unique quoi, c'est cool. Et voilà, c'est déjà terminé ce Comic Con. Donc bah, bah Julien, t'en as pensé quoi Un petit mot pour la fin Fa enfin. Merci Julien. Euh, donc on se retrouve à la rentrée et bien sûr on se retrouve aussi au Comic Con. On vous attend les bras grands ouverts l'année prochaine. Ciao ciao tout le monde, à bientôt Ciao ciao Cette émission est disponible en replay sur